Non, toi tu nettoies avec moi, les autres copains, vous allez tous chercher deux ou trois morceaux de bois. Go Et nous on nettoie. Allez Je m'appelle Géraldine Flamand. Je suis enseignante à l'école fondamentale Martin V à Louvain-la-Neuve. J'enseigne depuis une vingtaine d'années. Et ici pour le moment, moi j'enseigne en première primaire, donc les enfants ont 6-7 ans. Je fais la leçon verte, de... c'est ma troisième année. Euh, où je suis vraiment investie dans le projet de l'école du dehors. Cela veut dire que une fois par semaine, je vais dehors avec les enfants. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Oui, le nombre mystère Le nombre mystère L'école du dehors, euh, moi, me permet de faire des entraînements dans l'apprentissage. Donc, je vais parfois découvrir des matières euh, en classe. Et au lieu de faire beaucoup d'exercices avec des feuilles et du papier, on va venir dehors faire des jeux mais dans les jeux, on va parfois faire des touches-touches ou faire des cache-cache, ou faire des dominos, associer euh, des mots avec des images, ou associer des calculs. Et, mais tout ça, on va le faire dehors. Et comme on est dehors et qu'on est en mouvement, et que les enfants jouent, en fait, ils, ils vont retenir beaucoup mieux ce qu'on fait. Là, on a quoi Un. Un. Là, on a Deux. Deux. deux. Là, on a trois. trois. Trois. Là, on a Quatre. quatre. Là, on a Cinq. cinq. Là, on a cinq. Six. Là, on a sept, là, on a 8 et là, on a 9. A... Alors, aux yeux de la leçon verte, l'école dehors, c'est vraiment sortir régulièrement. On estime que régulièrement, c'est au moins une fois par mois dans un espace vert au sein de l'école ou proche de l'école pour y enseigner les matières d'éveil de français, et de mathématiques, avec la nature et dans la nature. Alors, quels sont les objectifs qu'on poursuit? Premièrement, c'est de former les enseignants, donc on les accompagne tout au long de l'année, une fois par mois, euh, dans le but de les rendre autonomes dans leurs pratiques euh, liées à l'école dehors. Le deuxième objectif qu'on poursuit, c'est de reconnecter les enfants à la nature. Donc, euh, Observer, toucher, explorer, collaborer, tout ça provoque et si c'est fait régulièrement provoque un sentiment d'enchantement, un sentiment d'émerveillement chez les enfants quoi. Je pas. pas Regardez. Du coup, on va. Proposer une pédagogie beaucoup plus globale et on va promouvoir l'être dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le concret, sur les sens, sur le mouvement, sur le vivant. Et donc on va varier les approches pour que chaque enfant puisse y trouver son compte en fait. Et c'est rigolo parce que ce copain, oh. quand oh. on le fait sécher, eh bien il lâche plein d'encre. Oui, c'est oh. oh. oui, oh. oui, de oh. un oh. une... oh. peu comme de l'encre. Oui. Lors de chaque sortie, on va travailler sur. Neuf compétences différentes, euh, neuf approches différentes pour que chaque enfant puisse y trouver ce qui lui convient. On va travailler sur le créatif, sur l'imaginaire, sur la psychomotricité, etc. Et les trois matières qu'on va du coup intégrer, c'est l'éveil, le français, les mathématiques. Donc Aujourd'hui, on est en octobre, là, du coup, la thématique, c'est l'automne et les champignons. Mais donc, la thématique générale, tout au long de l'année, c'est la classification du vivant. C'est-à-dire qu'en septembre, on va travailler sur les arbres, en octobre, l'automne et les champignons, en novembre, les oiseaux, etc. Pour qu'ils puissent avoir vu tout le vivant. Et donc, le, la matière d'éveil est liée à, ok, quel est ce vivant Quelles sont toutes les caractéristiques de ce vivant Donc aujourd'hui, par exemple, on, est, on a travaillé en français sur l'écriture, donc ils ont dû... Oh, ils avaient leur totem, ils ont dû réécrire leur totem et ou leur nom avec l'encre du copain. Des enfants qui parfois, dans le milieu scolaire, en classe, ont un peu du mal à, à, à être bien assis, ou un peu du mal à écouter, ou un peu du mal à, à travailler, à se concentrer. Euh, en fait ces enfants-là, euh, parfois c'était difficile de créer du lien avec eux. Et donc en allant dehors, euh, les activités à l'extérieur ils me permettent de créer un lien positif avec ces enfants-là aussi. Et ça me permet euh, d'aller chercher dans chaque enfant ce qu'il a de meilleur. En fait, les enfants se reconnectent avec la nature et les enfants trouvent chacun une passion qui va être différente dans la nature. Et, en fait, on, et du coup, on a des résultats qui sont vraiment super. On a gagné ou pas C'était 8 Oui ouais